Ben, moi, en fait, j'ai passé un bac euh, littéraire option A et j'ai pas trouvé ma voie tout de suite. Donc, du coup, euh, j'ai commencé, en fait, commencé à travailler en intérim. Après, euh, j'ai eu un emploi stable pendant un an et demi, pareil, en droit alimentaire et, euh, et je n'ai pas été gardée. Donc, du coup, après, j'ai fait euh, plusieurs euh, petites formations et euh, j'ai fini par choisir euh, la cuisine parce que, euh, que j'aime bien ça tout simplement et que enfin, c'est important de euh, bien manger et de se faire plaisir. Je fait un bac parce que mes bah, parents m'ont poussé à faire un bac. Comme, comme, comme certains, quand on est jeune, on ne fait pas forcément ce qu'on veut, mais à ouais, arriver à un certain âge, maintenant, j'ai mon son chemin. Et pendant un an, j'étais au chômage, donc je me suis occupée chez moi, et je me suis fait la maison, et voilà, j'ai appris à la cuisine toute seule, et ça m'a fait. Ma... Voilà. C'est aussi simple. <rire>